L'idée c'est qu'on arrive à plusieurs conseillers et ils runnent sur une école. On prend les élèves, on fait des ateliers, on porte nos projets et pendant ce temps-là, les collègues qui ne sont plus chargés de leur classe vont en formation sur un domaine numérique qu'ils ont demandé ou qu'on leur propose. En ce qui concerne nos interventions et notre présence, il faut qu'on soit complètement autonome. On arrive, et quoi qu'il arrive justement, nous on s'en sortira toujours. Il ah, faut qu'on trace bah pour les... ouais, je pense qu'il faut tracer une dizaine. On a une activité où les élèves sont eux-mêmes des automates ou des petits robots. Et l'idée, c'est d'avoir une matrice au sol, symbolisée par 9 ronds, en fait, tracés à la craie en gros, pour avoir plusieurs points d'activité pour les élèves. Ils sont en binôme. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ces tracés-là, ils restent un petit peu. On sait que les élèves réinvestissent ces petites choses-là. Voilà, donc ça, ça symbolise le point de départ ou une activité dite débranchée où finalement, le seul matériel dont on aura besoin, ça va être les élèves eux-mêmes. Oui. On va s'installer ici avec quelques groupes d'élèves pour faire un jeu d'évasion orienté cycle 1. Très bien. Il nous faut un ordi, une connexion ou pas d'ailleurs, parce que le jeu est aussi installable et utilisable en local. Il fait quelque chose de spécial pour un rat. Il y a un indice sur lui, Il y a un indice sur l'image. Rat lit. Lire. Il sait Li. lire. Pivoter, ça veut dire je tourne du côté de la lune. Il oui, y si, si, a un de lune. Ici, là, le robot dit. Avance L'objectif est double ici, c'est de former les enseignants, ou du moins de les accompagner sur des pratiques numériques ou de leur montrer ce qu'il est possible de faire. Pour nous aussi, c'est la chance d'aller dans les classes devant les élèves pour porter nos projets, des projets qu'on a spécifiquement développés et créés pour l'occasion. Celle-ci, elle est difficile quand même. Pour l'éteindre. Pour l'éteindre la... oui. oui. oh, Très bien. Avance, va vers le côté du soleil. Il y a eu un appel à projet de la belle école numérique. On a collaboré à remplir ce projet. Du coup, on a pu acheter du matériel de robotique, informatique. Et comme on ne savait pas trop l'utiliser en robotique avec nos élèves, en programmation, et bien on a fait appel à notre référente numérique qui nous a proposé l'intervention des brigades informatiques numériques. Ils prennent la matinée avec tous les élèves. Comme ça, ils leur apportent leur expertise et nous, pendant ce temps-là, ils nous forment. Donc après on sera à faire et montrer à nos élèves aussi ce qu'il faut faire. Tourne à droite. Gros, non regarde, tourne à droite c'était où que tu avais fait pour les déplacements. <rire> un moment, ils sont déjà là. Euh, c'était... Mm. Tourne à droite, mm. Recu reculer, mm. hop, euh, mm. vers l'arrière mm. et après et avancer. Ils veulent que je sur la flèche, c'est 15 cm. Voilà, donc c'est pour ça qu'on travaille souvent avec des carreaux de 15 cm. Toi tu vérifies. Et après, on change de rôle, d'accord C'est toi qui seras le robot. Une fois, euh, une fois. Le BINS, c'est quelque chose qu'on connaît dans le langage commun comme quelque chose d'un peu décalé, qui fait du bruit, qui remue, qui change. C'est bien l'idée. On est dans le couloir, on est dans la cour, on est par terre. Il y a du matériel partout. Il y a du débranché aussi parfois, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de matériel. On a tous des T-shirts. Les collègues sont là, on répond à toutes les sollicitations possibles. Et que quand on repart, et les enseignants, et les élèves, et puis on tirait quelque chose de positif, forcément, et puis qui nous demande de revenir bientôt.